Les bleus sont jeunes, ouais. c'est un atout ou un handicap en tout cas, la France c'est l'équipe la plus jeune de cette Coupe du Monde, évidemment. Mais cette jeunesse, elle s'accompagne d'un vrai potentiel. Alors, on va découvrir. Regardez les moyennes d'âge, hein, équipe par équipe, et on découvre que la France elle a 26 ans de moyenne d'âge, euh, avec un Mbappé qui a 19 ans. Vous voyez, c'est un des joueurs les plus jeunes de cette Coupe du Monde. Elle devance l'Allemagne, 27 ans de, de moyenne d'âge. Ensuite, il y a l'Espagne, le Brésil, 28, et l'Argentine, euh, 30 ans. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour répondre à votre question, parce que cette moyenne d'âge de 26 ans, jamais une équipe qui a remporté la Coupe du Monde n'a eu 26 ans de moyenne d'âge. C'est 26. 7 ans et demi en moyenne. Donc voilà, ça, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. On dit que cette équipe de France, certains le disent, est la meilleure. Oui, oui. on peut dire ça parce que ligne par ligne, là aussi, objectivement, euh, les joueurs de l'équipe de France jouent dans les plus grands clubs européens. Ça, c'est une, une réalité d'ailleurs. La valorisation, Laurent, de cette équipe, elle est impressionnante. On va voir tout de suite des, des chiffres qui vont tout dire. Et tout simplement pour vous montrer que cette équipe de France, eh c'est l'équipe la plus chère du mondial. Regardez ce chiffre. On ne l'a pas, mais en gros, 1,4 milliard, <rire> elle vaut, cette équipe de France, sur le marché voilà, des transferts aujourd'hui. C'est tout simplement ce qui se fait de mieux. Elle devance l'Espagne à 1,3 milliard. Et puis derrière, il y a le Brésil et l'Allemagne qui sont sous le milliard. Vous voyez, donc cette équipe de France, elle est objectivement, euh, comment dire, très compétitive sur le marché des transferts. Elle vaut cher. Mais l'argent fera-t-il le bonheur Alors là, on l'espère tous. Et nous, on garde deux images sur toute l'équipe de France. Vous vous en souvenez, regardez ça ça parle à tout le monde. C'était un soir du 12 juillet 1998 au Stade de France. Génération Zidane. Cette première Coupe du Monde, on s'en souvient évidemment. Le problème, c'est qu'il y a eu 2006. Ça, c'est l'autre image de Zinedine Zidane. Tout le monde s'en souvient aussi. On va pas. Voilà. Alors, en tout cas, occasion gâchée. C'était un soir de juillet 2006. La France, en finale, avait craqué contre l'Italie. Mais bon, nous, ce qu'on espère, en fait, c'est que vers le 15 juillet 2018, eh bien, on aura un petit air de revival. Vous vous souvenez Vous vous souvenez Ouais, ça me dit quelque chose. Eh ben voilà. Ça, ça fait danser toute la France. Alors, peut-être que le tube va changer. Nous, en tout cas, Génération, ça nous parle. On sera là dans un mois. Okay. On en parle. Vous avez chanter, eh bien, dansez maintenant. <rire> Merci, Jean-Sébastien.